Quel que soit votre passé, quel que soient vos parents, quels que soient les événements que vous avez vécus, c'est vous et uniquement vous qui avez décidé d'installer cette timidité. C'est très important que vous puissiez intégrer cela. Alors quand je dis que c'est vous qui avez installé la timidité, ce n'est pas vous maintenant au présent avec votre moi conscient, c'est vous dans le passé, dans l'enfance, peut-être dans l'adolescence, au niveau inconscient. Donc c'est votre inconscient qui a décidé de mettre en place ce que j'appelle le logiciel de la timidité. Le logiciel de la timidité, c'est tout le package, c'est l'émotion, les pensées, les comportements qui accompagnent la timidité. Votre inconscient a décidé à un moment donné de mettre en place ce logiciel timidité pour vous défendre. C'est une stratégie défensive pour vous éviter de revivre des situations désagréables, de reprendre des décharges électriques. Mais le problème aujourd'hui, c'est que ce logiciel timidité que vous avez mis en place pendant l'enfance, il continue de tourner automatiquement en tâche de fond et il ne vous convient plus. Si vous êtes ici, c'est que probablement euh, cette timidité ne vous convient plus. Cette timidité qui était censée vous protéger, cette timidité qui était censée vous éviter de vivre des situations désagréables, aujourd'hui, euh, elle représente quelque chose de désagréable en elle-même. Elle vous empêche de vivre, elle vous empêche de libérer votre plein potentiel. Pour pouvoir vous débarrasser efficacement de cette timidité, vous allez aussi devoir exprimer une intention très claire. Parce qu'il se peut, ce serait tout à fait compréhensible que vous soyez partagé entre une partie de vous qui désire vraiment changer, qui désire vraiment se débarrasser de la timidité et développer la confiance, et puis une partie de vous qui peut-être s'accroche encore à ce personnage timide, qui est en fait, surtout si vous avez vécu plusieurs années comme ça, le personnage timide, c'est celui que vous connaissez, ce sont vos repères comportementaux, émotionnels. Et rien que le fait de développer un autre personnage, un personnage confiant, ça peut vous faire peur quelque part, parce que vous allez vers l'inconnu, vous sortez de votre zone de confort, votre timidité... Elle vous inconforte, mais en même temps, c'est aussi une zone de confort. C'est un endroit que vous connaissez. Tandis que ce personnage confiant que vous désirez développer, sans doute, euh, c'est l'inconnu. Donc ça peut aussi vous faire peur. Et puis ce personnage confiant, il va générer sans doute autour de vous des réactions. Et il va falloir assumer ce nouveau personnage. Cette notion de choix, elle va de pair avec la notion de responsabilité. C'est très important de vous responsabiliser. Parce que tant que vous pensez que votre état, votre timidité dépend de facteurs extérieurs, tant que vous victimisez quelque part en vous disant que votre timidité, elle vous tombe dessus et vous ne pouvez rien y faire, eh bien, vous donnez tout le pouvoir à l'extérieur. C'est comme si vous étiez dans un véhicule, votre véhicule, les mains sur le volant, en étant convaincu que c'est quelqu'un à l'extérieur du véhicule qui a la télécommande. Et il ne va rien se passer, le véhicule ne va pas bouger, au pire on va vous rentrer dedans, vous allez complètement dépendre des facteurs extérieurs. À partir du moment où vous vous rendez compte, vous prenez conscience que vous avez les choses en main, que c'est à vous en fait d'accélérer, de freiner, de passer la deuxième, la troisième, la quatrième vitesse, de tourner à droite, de tourner à gauche, que vous avez les choses en main mais vous récupérez un pouvoir énorme. Vous responsabiliser par rapport à votre timidité, ça peut paraître euh, flippant peut-être si vous n'avez pas l'habitude de voir les choses comme ça. Mais en réalité, vous récupérez une liberté et un pouvoir sur vous-même qui est phénoménal. Mmh.